Google Collab. Bienvenue. Mon nom est Kalfala Chadli. Votre assistant pour ce tuto. Commençons par une recherche Google pour trouver Google Collab et y accéder. Une fois l'interface s'affiche, vous pouvez soit ouvrir un projet déjà existant ou même un projet sur Google Drive, ou même uploader un projet. Dans notre cas, nous allons commencer un nouveau projet, New Notebook. On a la possibilité de renommer ce projet, il suffit donc de modifier un de par un nom significatif. Commençons par le chargement de notre fichier CSV Sample sur lequel nous allons travailler au cours de ce tuto. Et voilà il est désormais dans notre liste files et on peut donc procéder au traitement de notre atelier. Je vous montre juste un aperçu de ce que contient ce fichier pour avoir une idée sur ce qui suit. Je vous montre comment commenter chacune des étapes et traitements si vous le souhaitez. Commençons par importer des bibliothèques nécessaires comme Panda, Numpy etc. Une fois on a défini les bibliothèques nécessaires, on a besoin de définir le CSV sur lequel nous allons effectuer les traitements à venir. Dans notre cas, 50 startups. Exécutons nos lignes de code pour que l'importation s'effectue et bien sûr s'il y a des erreurs nous serons avertis et nous serons amenés à corriger. Je vous montrerai cela par la suite. Afficher le contenu du fichier ou un échantillon de données de 5 lignes. N'oubliez pas de mettre aide avec ces parenthèses sinon il affichera le tout. Pour voir la dimension du fichier CSV on la commande Sharp. Et eh ben là, je fais des erreurs d'écriture pour voir comment ils me les commentent et comment corriger si on des anomalies. Vous pouvez laisser l'assistant vous guider si vous avez oublié une commande et comment l'écrire. Il vous proposera une série de commandes il vous suffit donc de sélectionner celle adéquate. afficher la description du fichier. Dataset.describe Là je fais appel à describe sans les parenthèses et voilà il me rende le fichier CSV entier. Vous ne devez pas les omettre sinon vous aurez des réponses incorrectes. Si l'on souhaite afficher un agrégat sur les données entières il suffit d'ajouter ou exécuter la commande « dataset.min ». Là je veux avoir un agrégat sur une colonne du fichier par exemple R&D Spend. Il me suffit donc d'exécuter la ligne de code. print, dataset Je rappelle que print est la directive d'affichage de messages ou de résultats. Dans ce qui vient par la suite on veut exploiter la présentation graphique des données qui est plus explicite pour commenter et analyser les données. Commençons par importer la bibliothèque adéquate soit donc Seaborn. Utilisons les graphiques de type boxplot ou la fameuse boîte à moustaches. Pour cela, on utilise la commande à savoir. 1. sns.7 STYLE égale White Grid. Pour définir le type du graphe. 2. AX égale sns.boclo, DATA égale DATA SET ORIENT égale V. Pour préciser les données du graphe et son orientation V, verticale ou H, horizontale. Quand utiliser un boxplot Il est intéressant d'utiliser les boxplots lorsqu'on désire visualiser des concepts tels que la symétrie, la dispersion ou la centralité de la distribution des valeurs associées à une variable. Ils sont aussi très intéressants pour comparer des variables basées sur des échelles similaires et pour comparer les valeurs des observations de groupes d'individus sur la même variable. Je vous montre comment mettre en place le même graphique mais en horizontal. Pour affiner l'exploration de données, on pourra utiliser un autre type de graphe, le plot. on utilisera la commande sns.set, style égal tics sns.perplot, dataset Il ne nous reste plus qu'à commenter nos données et graphiques et donner des synthèses. Au revoir.